Aujourd'hui, en matière fiscale, nous vivons dans une union et surtout un monde où les multinationales ont plus de droits que les individus, les citoyens et les citoyens. Il est temps de revenir dessus. Les impôts que payent nos concitoyens financent les biens et les services publics. Et Les multinationales les utilisent et, en retour, s'essuient les pieds sur le principe du consentement à l'impôt. Finissons-en et rétablissons la justice fiscale. Il y a urgence à conclure ce projet de taux minimum d'imposition des multinationales menacé par le nationalisme. Certes, on a critiqué ce texte, taux trop bas, euh, exemption trop, trop importante. D'ailleurs, je partage ces critiques. Les Européens et les Européennes doivent enfin être entendus sur les questions fiscales. Ce texte qui concerne notre vie de tous les jours est aujourd'hui entre les mains des ministres des Finances. Alors, je demande d'envoyer demain un signal positif aux contribuables et aux citoyens. Faites payer leur juste part d'impôts aux multinationales.